Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar celle-ci. Euh, il est pile 30, je vois que vous êtes presque tous connectés, je vous proposais de patienter encore 30 secondes, et on démarre ce webinar ensemble. Euh, avant de démarrer, je vous demanderai, comme à mon habitude, euh, de me mettre un petit message dans le chat, s'il vous plaît, pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et si vous voyez bien également ma présentation. Donc, Chloé me dit que c'est bon, Marion aussi. Parfait. Ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Génial. Euh, ravi de, ravi de vous retrouver pour ceux qui ont déjà participé à un webinar. Euh, deuxième indication importante. Vous avez euh, un onglet de chat, donc qui sert vraiment à me notifier si vous avez des problèmes de connexion, euh, si vous me perdez à un moment. Euh, vous pouvez le mettre sur le chat. Ensuite, quand vous avez des questions, je vous demanderai de le mettre sur l'onglet qui est juste à côté « questions ». Ça me permet moi, en fait, de les retrouver ou même de m'arrêter à un moment parce que je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées euh, et auxquelles je peux répondre immédiatement. Et surtout, à la fin de ce webinaire, euh, vu qu'aujourd'hui, on est assez nombreux, on peut récupérer les questions plus facilement pour pouvoir y répondre. Bonjour à tous. Oui, bonjour Nathalie. Parfait, je vois que ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde et je pense que vous êtes à peu près tous présents. Euh, je vous propose de débuter maintenant, donc comme, comme vous l'avez vu euh, pour l'invitation de semaine, on va parler CRM, opportunité d'affaires euh, et comment optimiser votre cycle de vente euh, grâce à l'outil CRM celle-ci. Je commence par me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel pour celle-ci, je travaille pour celle-ci depuis maintenant plus de quatre ans, je suis passé par l'équipe commerciale avant d'arriver sur l'équipe marketing, et c'est pour ça que je connais plutôt bien, plutôt bien notre produit. Celle-ci, qui on est On a été fondée en 2009 par Frédéric Coulet et Alain Mévelec euh, qui, a, qui avait à l'époque dans la tête l'idée d'offrir à euh, un maximum de personnes une solution adaptée pour vous suivre dans tout votre cycle de vente. Euh, c'est pour ça qu'on vous propose des outils pour de la prospection, pour du suivi client, pour de la facturation et pour de la comptabilité. Euh, Celle-ci, en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est un peu plus de 5 000 clients pour plus de 30 000 utilisateurs. Donc, on voit qu'il y a une différence entre ces deux chiffres. C'est très simple. Quand vous choisissez de, de faire confiance à celle-ci, vous ouvrez un compte, et dans ce compte, vous pouvez avoir cinq utilisateurs ou 200 utilisateurs, par exemple. C'est pour ça qu'il y a ce, ce, cette différence entre ces deux chiffres. Euh, celle-ci, c'est également une équipe, une équipe de 70 personnes. On est toujours aujourd'hui en, en fort recrutement. Euh, sur ces 70 personnes, on a 30 développeurs qui travaillent tous les jours sur la solution euh, pour l'adapter à vos besoins, euh, pour qu'elle soit conforme à vos attentes et plus encore, pour pouvoir vous sortir à chaque fois euh, des nouvelles fonctionnalités qui sont souvent très attendues par nos utilisateurs. Et d'ailleurs, ces fonctionnalités... Euh, arrive de vous. Ça veut dire que vous êtes notre première source d'inspiration pour les futures fonctionnalités. Donc, euh, Pour ceux qui nous utilisent déjà, qui nous connaissent, n'hésitez pas, vous le faites déjà, mais vous pouvez continuer à nous envoyer des messages en nous disant ce que vous avez besoin d'avoir dans celle-ci euh, pour qu'on puisse, nous, bah, le rajouter sur notre roadmap, ou s'il existe déjà, peut-être l'accélérer un petit peu. Euh, nos bureaux sont ici à La Rochelle, sur le port des Minimes. On a la chance d'être face à la mer. Et euh, toutes nos équipes sont ici à La Rochelle, c'est important aussi. cest à dire que quand vous avez affaire au support chez celle-ci, c'est également un support qui est présent ici à La Rochelle. Pour ce qui est de nos outils, on vous propose trois outils chez celle-ci. L'outil de base, c'est le CRM, qui vous propose la prospection et le suivi client. C'est de celui-ci qu'on va parler. Euh, L'outil de facturation, pour euh, transformer un devis en facture par exemple, euh, ou créer de la récurrence de facturation, euh, permettre à vos clients de payer en ligne par exemple. Et un outil de comptabilité, où là, vous allez pouvoir euh, connecter vos comptes bancaires, pouvoir avoir la visibilité de vos comptes bancaires directement dans celle-ci. Ou pourquoi pas donner un accès euh, à votre expert comptable pour qu'il puisse venir chercher les informations dont il a besoin pour sa comptabilité. Je passe volontairement très vite euh, sur nos différents outils. Euh, je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on parle du CRM. Donc, euh, pour vous expliquer ce qui va se passer à partir de maintenant, je vais aller assez vite sur les slides. Euh, on va parler de CRM dans sa largeur, euh, à quoi sert un CRM, qu'est-ce que c'est un CRM, pourquoi c'est utile pour vos commerciaux, euh, les fonctionnalités indispensables du CRM, et ensuite, je vais vous proposer quelque chose qu'on ne fait pas très souvent en webinar, on va aller sur un compte, celle-ci, un compte de démonstration, et puis on va regarder, je vais vous donner mon schéma euh, de prise en charge euh, de vente, parfait, en utilisant les fonctionnalités celle ci qui sont au cœur de votre CRM. Déjà, qu'est-ce que c'est un CRM Aujourd'hui, si vous êtes là, j'imagine que vous le savez tous, euh, un CRM aujourd'hui, c'est un outil pour gérer la relation client, euh, un concept qui dit que toutes les informations vont être centralisées à un seul point, un point donné, qui est la fiche société, où là, on va pouvoir avoir des liens sur la totalité des interactions que vous avez avec votre prospect ou votre client. Euh, c'est vraiment une... une... Mais révolution, hein, ce CRM, c'est vraiment la possibilité en un clic d'avoir un maximum d'informations euh, pour vous et vos collaborateurs. En plus, quand on parle d'un outil en SaaS, ça veut dire qu'on a accès à cette information euh, depuis n'importe où et qu'on peut la partager depuis n'importe où vers n'importe où. Donc, C'est vraiment, euh, vraiment un outil incontournable. On parle beaucoup de digitalisation en ce moment. C'est même le sujet récurrent. Euh, sachez que cette digitalisation passe forcément par l'adoption d'un outil CRM. C'est vraiment euh, la première brique de votre digitalisation. On rentre aussi dans le cœur du sujet euh, des fonctionnalités. Donc, si par exemple, là, aujourd'hui, vous êtes en train de choisir un CRM, si vous vous dites « Ok, un CRM, c'est bien, mais je m'en sers que pour, euh, pour euh, suivre mes clients ben, », il y a d'autres fonctionnalités dont vous avez besoin dans un CRM, surtout dans un CRM de vente. Euh, comme vous pouvez le voir, on parle de scoring, de tracking. Euh, le scoring, on va pouvoir euh, aller chercher, attribuer une note euh, à un prospect. On pourrait dire, par exemple, que ce prospect, euh, par rapport aux pages qu'il a été visitées euh, sur votre site Internet, eh bien, on va lui attribuer une note qui va monter. Euh, une note de 10 quand il va sur vos fonctionnalités, une note de 50 quand il va sur vos tarifs. Comme ça, au moment où vous l'importez dans votre CRM, on va revenir dessus en détail, euh, bah, vous avez déjà une notion de chaleur euh, par rapport à ce prospect. Euh, Est-ce qu'il a uniquement, directement, il est arrivé, il a rempli une demande de démo, il n'a pas trop été voir sur le site, hein, euh, ou pourquoi pas, il est venu trois fois, et il a été voir plusieurs fois vos tarifs, il a déjà des informations, euh, il connaît déjà des informations sur votre solution. On a également du tracking, euh, ça c'est du tracking d'ouverture de documents, vous envoyez un devis, on va vous dire quand le devis a été reçu, quand il a été ouvert, combien de fois, combien de temps, et à quel moment, et on va vous le notifier. Donc, encore une fois, c'est euh, de la fonctionnalité qui est importante dans l'utilisation d'un CRM de vente. On continue sur les fonctionnalités. Le pipeline de vente, donc euh, l'entonnoir de vente, c'est une, une évidence. Aujourd'hui, il n'y a pas un CRM de vente euh, qui n'a pas cette fonctionnalité. Donc, c'est une fonctionnalité évidente. Euh, mais il faut encore pouvoir le configurer. Le rendre à votre image. Euh, Qu'on vous donne un tunnel de vente fixe à cinq étapes et on vous dit vous vous débrouillez avec ça, euh, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est que vous vous puissiez vous poser sur un, un, un tableau blanc avec vos équipes et dire ok nous on vend tel produit, tel service. Comment on le vend aujourd'hui Quelles sont nos grandes étapes de vente euh, Comment on va le, le, le créer dans celle-ci et ensuite pouvoir l'optimiser. Vous allez pouvoir créer un tunnel de vente euh, sur euh, par exemple des retours suite à un salon avec euh, cinq étapes. Mais vous pourriez aussi créer un autre tunnel de vente, car vous pouvez en créer dans celle-ci autant que vous voulez, euh, qui est par exemple une demande d'information sur le site, où là vous avez un cycle de vente différent. C'est vraiment important de pouvoir euh, le personnaliser et surtout euh, venir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, un tunnel de vente qui fonctionne mieux qu'un autre. Des étapes qui deviennent peut-être inutiles. Euh, au début, vous avez 30 étapes, ce qui est énorme, euh, je ne vous le conseille pas, et puis vous allez les réduire. Euh, ou alors vous avez un cycle de vente en trois étapes. Parfait, créez-le créez-le euh, comme vous en avez besoin, c'est vraiment important. Et on peut bien sûr, les opportunités qui sont présentes dans ce tunnel de vente, euh, les déplacer, c'est important, euh, facilement, un clic, et un clic et euh, est déposé. C'est crucial aussi pour éviter à vos équipes de perdre du temps. Euh, on passe de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3, ou de l'étape 1 directement à l'étape 4 par exemple. On continue sur les fonctionnalités, euh, les automations de mails, euh, une fonctionnalité qui vient se marier avec votre tunnel de vente, euh, qui vous permet en fait d'envoyer des scénarios d'emails de façon totalement automatique. Euh, ça veut dire que, par exemple, je reprends l'exemple du salon professionnel, il fonctionne bien celui-ci, vous avez rencontré quelqu'un sur un salon professionnel, vous avez enregistré ses coordonnées dans votre CRM, bah, de façon totalement automatique, euh, des emails peuvent partir. Par exemple, ce salon, il est un vendredi. Un email part dès le vendredi soir pour remercier euh, ce contact bah, d'être venu vers vous. Euh, un email peut partir peut-être le lundi matin pour dire, bah, je vous envoie un peu de contenu par rapport à ce, ce qu'on s'est dit. Euh, par exemple, au produit A, euh, je vous envoie un livre blanc, je vous envoie un cas client, euh, je vous envoie un exemple de devis, peu importe. Euh, et puis, il pourrait y avoir, par exemple, un troisième mail qui, dit, euh, euh, qui propose un rendez-vous. Par exemple, euh, on peut imaginer ce qu'on veut. C'est vraiment du scénario que vous allez vous définir euh, dans chaque étape. Donc, étape 1, il peut y avoir trois mails enregistrés. Étape 2, deux, deux mails. Étape 4, aucun mail. Étape 5, aucun mail. C'est à vous vraiment de le décider. Euh, C'est très, très important de mettre ce type de mail en place parce que ça fait gagner beaucoup de temps à vos équipes. Et comme ça, vous contrôlez aussi la communication. Parce que ces mails, bien sûr, vous allez pouvoir les personnaliser très facilement avec l'outil celle-ci. Donc, vous pouvez vraiment euh, être sûr de la communication qui est établie entre euh, votre équipe commerciale et vos prospects. Et euh, encore une fois, on gagne beaucoup de temps. Euh, quelque chose que j'aime bien aussi avec ces scénarios d'email, euh, c'est la possibilité également de le, de le prendre en, en après-vente. Euh, votre dernière étape, c'est par exemple une étape euh, de satisfaction ou de fidélisation. Ben, vous pourriez avoir un scénario sur 3, 4 mois, 6 mois euh, avec des mails qui vont partir de satisfaction, euh, d'upsell upgrade si vous voulez vendre plus, de cross-sell. Euh, c'est vous qui allez le décider, mais ça peut se faire totalement en autonomie. Et ça, c'est vraiment intéressant. On passe sur les, les bénéfices. Pardon, Je vais quand même aller voir si j'ai déjà des questions. Euh, je, je prendrai plus de temps pour répondre aux questions euh, quand, quand j'arriverai sur la partie vraiment celle-ci, où je vais vous montrer l'interface. Euh, oui, je vois qu'il y a Pierre qui dit qu'il n'y a pas trop de salons professionnels en ce moment. Oui, j'espère je, que ça va vite revenir euh, pour, pour tous ceux qui, qui font leur business sur les salons. Mais j'en suis sûr que ça va bientôt revenir. Euh, oui, alors j'ai déjà de nombreuses questions. Alors, est-ce que cette vidéo est enregistrée Oui, tout à fait. Vous pourrez directement sur Livestorm récupérer l'enregistrement. J'ai également, moi, je vais le télécharger et le mettre sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Euh, pas de souci par rapport à ça. Une question intéressante d'Alexis hein, qui, qui demande comment on fait pour que nos mails ne partent pas euh, dans des spams, par exemple. Euh, on a créé tout un article, et plus une vidéo sur l'académie euh, pour vous expliquer comment justement euh, il faut paramétrer en fait l'envoi de vos emails. C'est vraiment important de prendre le temps de les paramétrer pour éviter justement euh, bah, que, que vous partiez directement dans les spams euh, chez vos prospects quand vous faites des campagnes marketing. C'est vraiment important euh, que vous le fassiez directement depuis notre solution. Euh, nous, on vous propose une solution de marketing euh, ou depuis notre solution, il faut vraiment par ce fameux paramétrage, vous pouvez le trouver vraiment facilement, un article de fac qui est bien écrit, euh, qui est même très bien écrit, où ça va vraiment vous expliquer tout ça euh, en détail. Nathalie qui demande si on peut utiliser l'automation de mail pour des newsletters. Euh, en fait, il faut se dire que l'automation de mail dans celle-ci, elle est liée à une opportunité d'affaires. Euh, si vous voulez générer, par exemple, sur une base de prospects euh, que vous avez chez vous, une opportunité d'affaires pour tous ces prospects, euh, en disant « je vais leur envoyer une newsletter, mais j'espère que ça va déboucher sur quelque chose euh, », vous créez en masse des opportunités d'affaires, et vous les mettez, par exemple, dans une première étape d'un tunnel de vente qui va s'appeler « Newsletter, euh, newsletter euh, 2000, 2021 par exemple. Et à ce moment-là, oui, les mails vont pouvoir partir de façon automatique. À chaque fois, vous, une fois que vous aurez mis les, les opportunités dans cette étape, et eh si vous avez mis le premier mail qui part à J2, deux jours après, une newsletter va partir. Euh, maintenant, on est quand même sur euh, un tunnel de vente, donc il doit déboucher sur euh, une continuité, euh, sur un déplacement de cette opportunité pour aller euh, plus en amont dans ce fameux tunnel de vente je reviens sur ma présentation les bénéfices d'un crm pour vos commerciaux ils sont très clairs c'est un suivi plus rigoureux des opportunités d'affaires c'est une priorisation des actions ça pour moi c'est un des points les plus importants quand on travaille dans une équipe qu'on travaille dans une équipe csm commercial marketing à un moment on a besoin de prioriser ses actions parce que sinon on peut vite être noyé c'est le cas de vos équipes commerciales c'est le cas des commerciaux dans pratiquement toutes les boîtes et celle ci c'est un outil qui va vous permettre de prioriser grâce par exemple euh, au scoring, comme on l'a dit, on va prioriser les actions, grâce à l'avancée dans un tunnel de vente, euh, grâce aux tâches qu'on peut se mettre euh, directement, euh, grâce aux interactions avec les clients. C'est vraiment le but du CRM, pouvoir vraiment prioriser les actions et aller là où on a le plus de valeur ajoutée. Euh, C'est les outils pour gagner du temps, donc vendre plus. Et oui, encore une fois, je le dis depuis le début, mais on gagne du temps grâce à un, un outil CRM. Euh, donc, on permet en fait à nos vendeurs de se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Ça veut dire vendre. Euh, tout ce qui est des tâches euh, répétitives sans grosse valeur ajoutée, on va essayer de les automatiser au maximum tout en restant dans la personnalisation euh, pour que vos commerciaux puissent vraiment se concentrer sur le business. Bien connaître ses clients pour mieux communiquer. Aujourd'hui, c'est une obligation. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous communiquez à toute votre base le même message, ça ne fonctionnera pas. Vous devez en fait qualifier votre base pour pouvoir ensuite la segmenter et apporter le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est un triptyque important dans le marketing, mais c'est également un triptyque important dans, dans, dans les commerciaux. Aujourd'hui, quand on n'apporte pas le bon message à la bonne personne au bon moment, c'est beaucoup plus difficile de vendre. Euh, on est dans un monde concurrentiel, tout le monde le sait. Pour se démarquer justement de la concurrence, il faut vraiment apporter un, un, un parcours d'achat le plus personnalisé possible, et le plus simple possible euh, pour vos prospects. Réduction du processus de vente, bah, ça rentre exactement dans ce que je suis en train de vous dire. Euh, on va simplifier les choses pour rendre ce processus de vente le plus simple possible. Et le dernier point, Très important, c'est du reporting. On va vous euh, rapporter de la data. On va vous dire ce que vous faites. Euh, on va vous le donner en chiffres. On va vous montrer ce qui ne fonctionne pas. Et ça va être à vous de pouvoir juger ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et de pouvoir améliorer les choses. Ce qui est sûr, c'est que la data, vous l'aurez. Euh, vous ne prendrez pas des décisions euh, euh, parce que vous avez l'impression que c'est la bonne décision à prendre. Euh, les impressions, on s'en méfie beaucoup. Il faut de la donnée, il faut de la data. Et euh, grâce à un outil de CRM, vous pouvez récupérer cette fameuse donnée data. Par rapport au rapport, par rapport justement à cette data qu'on vous remonte, les deux indicateurs, on va dire, qui sont à prioriser, qui sont importants d'avoir dans un CRM, c'est le rapport d'activité, le rapport de prospection. Le rapport d'activité, il est lié à la fiche client, la fiche prospect, euh, là où vous allez laisser un commentaire, vous allez dire ce que vous avez fait. Euh, J'ai passé euh, tant de temps à euh, téléphoner, lié à votre agenda. Euh, vous avez euh, 18 rendez-vous pour des démonstrations d'une heure. Euh, vous avez des relances téléphoniques qui sont notées. Euh, tout ça, c'est des, euh, des actions qui vont générer un rapport d'activité. Donc, on va pouvoir dire, ok, toi Anthony, dans ton agenda, tu as fait tout ça. Euh, voilà ce que tu as noté, tu as passé des appels, euh, tu as passé tant de temps en ligne. Euh, je vois que tes résultats sont beaucoup moins bons euh, que Jérôme, par exemple, euh, qui a passé beaucoup moins de temps sur ses démonstrations. Peut-être qu'il est beaucoup plus concis. Euh, ce serait intéressant se, peut-être de se nourrir de ce que lui fait et puis d'améliorer le, le, le, le cycle de vente euh, que toi, tu fais. C'est clairement euh, l'idée de vous donner de la data, c'est d'améliorer les choses pour que ça se passe le mieux possible pour vos équipes et pour vous. Rapport de prospection également, ça c'est important individuellement. Moi, je sais exactement où j'en suis. J'ai eu tant d'opportunités d'affaires, j'en ai signé tant, j'en ai encore tant en cours pour tel montant. C'est important, mais c'est également dans une visibilité globale. Votre responsable commercial, il a besoin en fait de savoir ce que vous générez, où vous en êtes, combien on vous a donné d'opportunités, combien vous en avez perdu, combien vous en avez gagné. Et tout ça, ce sera disponible dans cette interface de rapport qui est directement liée aux fonctionnalités celles-ci. Parfait. Donc, je suis passé, vous avez vu, rapidement, sur les fonctionnalités. Euh, C'était important qu'on en parle. C'est ce que vous devez avoir euh, dans un outil de CRM. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble, sur mon interface de test, celle-ci, euh, et puis que je vous donne ma vision euh, d'un parcours client euh, le plus euh, simple possible, le plus efficace possible, et surtout en utilisant euh, les fonctionnalités celle ci euh, qui, pour ceux qui ont déjà euh, l'outil CRM, celle-ci, bah, c'est déjà inclus dans votre offre, euh, pour ceux qui sont en test, par exemple, bah, vous verrez euh, la puissance de ces fonctionnalités euh, que, quelquefois, on ne met pas forcément en place. On utilise un CRM pour des suivi client, on fait un devis, euh, et puis ça s'arrête là. Alors qu'il y a vraiment des, des, des vrais outils, des vraies fonctionnalités extrêmement puissantes qu'il faut mettre en place. Hop, je, je, je check le rapidement. Ok, je vais faire vite. Donc, on passe euh, sur l'outil celle-ci. Ce que vous avez là, c'est euh, une interface de test. Une interface de test qu'on sert pour euh, l'académie celle-ci. Euh, un mot sur l'académie, celle-ci, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser euh, pour vous former et découvrir les fonctionnalités. Euh, donc, toutes les données que vous avez là, c'est des données fictives que moi, j'enregistre au fur et à mesure, moi et, et mes collaborateurs. Euh, on prend à la base, hein, à la base l'idée, c'est d'aller chercher euh, des prospects. Donc, vous avez des sources d'opportunités. Je dis bien sources, c'est très important. C'est une des fonctionnalités, celle-ci, euh, dont il faut vraiment euh, s'approprier et il faut vraiment la mettre en place. Je vous montre, vous avez dans le menu. Vous allez dans « Réglages ». Donc là, vous êtes sur votre interface. Vous avez la possibilité de gérer, en fait, votre compte, celle-ci, gérer les droits de vos collaborateurs, les privilèges, ce type de choses. Euh, vous avez ici les modules, celle-ci, donc les fonctionnalités que vous avez dans celle-ci. Nous, on parle des opportunités depuis tout à l'heure, donc on va aller voir les opportunités. Donc vous voyez qu'ici, sur cet onglet euh, « Prospection euh, », j'ai bien la numérotation de mes opportunités que je vais pouvoir modifier, j'ai bien mes tunnels de vente, euh, chez celle ci on appelle ça un « pipeline euh, », c'est la même chose. Je peux ici, on vous en met un par défaut, pour que vous puissiez vraiment commencer à l'appréhender, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez, euh, leur donner le nom que vous voulez, et le nombre d'étapes également. Donc ça c'est vraiment important que vous veniez, euh, faites des tests, créez un premier tunnel, un deuxième tunnel, adapté à vos besoins, aux besoins de vos collaborateurs, ou adapté, à ce que je vous disais, les sources. Et ça c'est hyper important et hyper puissant, euh, on va pouvoir euh, vous laisser gérer vos sources d'opportunités. On a parlé de salon tout à l'heure, je me suis fait prendre parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais on peut quand même avoir une source salon professionnel, une source email marketing, euh, invitation à un webinar, euh, pourquoi pas le parrainage également. Tout ça, c'est des sources de leads. C'est d'où vient votre opportunité d'affaires. Et ça, c'est très important parce que vous n'allez pas forcément le traiter de la même façon derrière. Si vous avez une source qui est parrainage, ben vous savez que la personne connaît déjà votre, votre solution et elle a été envoyée par quelqu'un qui vous utilise déjà. Donc, ce n'est pas le même cycle de vente. Et c'est aussi également très important, bah, quand vous allez venir dans vos reporting, dans vos rapports, et que vous allez venir voir vos sources qui fonctionnent le mieux. C'est quand même plutôt pas mal de se dire, « Ok, bah, sur la dernière campagne marketing euh, qu'on a lancée, on a signé tant de leads pour tant de valeurs. » Donc, imaginez la puissance à mettre ce type de choses en place. Et comme vous le voyez, j'ai juste été dans les réglages, euh, pipeline, source, et je peux en ajouter. Je peux en mettre autant que je veux. Bon, L'idée, ce n'est pas d'en avoir 50, mais peut-être de, de chercher vos, vos 10 sources que vous utilisez le, le plus souvent, euh, et comme ça, vous allez pouvoir les juger. Vous allez pouvoir avoir réellement un vrai retour sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est le premier point, c'est les sources. Euh, on prend une source, bah, pourquoi pas, email marketing. On a fait un email marketing avec celle-ci, on l'a envoyée. Euh, on, on a des retours, on a des opportunités, et derrière, on a une source qui va automatiquement être email marketing. Euh, une source très intéressante dont, dont vous posez souvent la question, votre site internet, c'est votre source la plus efficace. Euh, Aujourd'hui, 90% des sociétés ont un site internet, un front avec une demande de démonstration. Cette demande de démonstration peut générer automatiquement, dans votre outil celle-ci, une opportunité d'affaires. Je m'explique, je viens sur votre site, il y a un produit qui m'intéresse, il y a un petit formulaire qui dit euh, « est-ce que vous souhaitez en savoir plus ?» « Oui, je souhaite en savoir plus, je renseigne mon nom, mon prénom, mon adresse mail, peu importe. » C'est vous qui avez défini un petit peu la qualification. Et automatiquement, quand je mets validé, ça crée une opportunité dans votre outil celle-ci et vous en êtes informé par une notification. Vous pouvez l'assigner à un tunnel de vente précis qui est lié à ce formulaire et vous pouvez l'assigner à un vendeur précis euh, dans, euh, dans, dans votre équipe. Donc c'est vraiment puissant. Deux possibilités pour le mettre en place. La première, vous utilisez le widget celle ci qu'on vous offre, qui est inclus dans votre offre. Euh, vous avez un WordPress, vous mettez sous jet celle-ci, euh, il est assez peu paramétrable, mais vous avez les informations les plus importantes. Et au moment où vous validez, ça crée l'opportunité. Vous pouvez également le gérer via notre API. Donc, euh, notre API, c'est euh, une porte dérobée sur notre solution. On vous en donne la clé pour que vous puissiez euh, amener des informations dans votre outil, celle-ci, et également en récupérer pour aller vers d'autres outils. Donc, vous pouvez créer vous-même si vous avez les ressources ou demander à notre équipe, euh, déploiement, notre équipe services en interne, chez celle-ci, euh, bah, qu'on vous qu le devie, par exemple. Donc, j'ai euh, ma source, j'ai créé mon opportunité. Cette opportunité, on va aller voir tout de suite. Donc là, on imaginait qu'elle a été créée automatiquement, mais j'ai aussi des opportunités que je peux créer euh, manuellement. Imaginons que j'ai un client au téléphone qui m'appelle pour me féliciter par rapport à mon offre et qui me dit, bah, d'ailleurs, j'ai un ami qui serait très intéressé, je peux vous donner ses coordonnées. Bah, je pourrais, pourquoi pas, renseigner euh, mes champs qui sont euh, des champs que j'ai moins rendus obligatoires ou, ou non pour on va faire, faire une préqualification du client et de ses besoins. Euh, le nom du client, euh, l'adresse mail, pardon. Euh, là, on voit que le numéro d'opportunité est repris directement. Je peux ici choisir mes différentes sources. On vient d'en parler. Euh, la date d'échéance, le nom de l'affaire, voilà. C'est vous qui allez choisir un petit peu. Et puis, dans quel tunnel de vente je veux qu'il apparaisse. Et ici, sur la droite, vous voyez qu'il y a les champs personnalisés. C'est encore une fonctionnalité euh, qui est encore trop peu utilisée. Il faut que vous vraiment vous appropriiez ces fonctionnalités. C'est la possibilité de créer des champs de qualification qui vous ressemblent. Euh, dans tout CRM, vous avez des champs de qualification natifs qui sont euh, toujours à peu près les mêmes. Nous, on a bien compris que euh, chaque société, euh, chaque euh, euh, presque chaque vendeur a besoin de sa propre qualification. Il y a de la qualification évidente dont on a besoin pour ensuite faire de la segmentation marketing. Mais vous avez aussi besoin de qualifications peut-être un peu moins évidentes. Mais vous pouvez en fait créer euh, des champs personnalisés pour rendre cette qualification possible ou même obligatoire. Impossible d'enregistrer une fiche euh, d'opportunité si je n'ai pas renseigné ce fameux champ euh, personnalisé. Et encore une fois, il est extrêmement simple à créer je vais encore une fois dans mes réglages et j'ai ici la possibilité de créer des champs personnalisés et au-dessus, on voit également les smart tags. C'est un peu le même esprit, sauf que c'est moins dans le dur. Un smart tag, c'est un, un post-it que je colle sur un dossier. Donc, c'est vraiment intéressant également d'utiliser cette fonctionnalité. Donc vous voyez déjà, on a tout juste commencé notre cycle de vente. On a déjà parlé des fonctionnalités de source. Euh, on a également parlé des fonctionnalités de champs personnalisés, de personnalisation des tunnels de vente. Donc, c'est vraiment euh, des schémas qu'il faut mettre en place. Peut-être que c'est le moment idéal en ce moment, euh, un peu plus de temps libre peut-être sur les équipes commerciales euh, avec les fêtes. Donc n'hésitez pas à prendre en main tout ça. Euh, on a des articles de fac et des vidéos pour vous aider à, à cette fameuse prise en main. Je reviens sur mon tableau de bord. Vous l'avez compris, hein, euh, ce qu'on veut vous donner, c'est une meilleure qualification pour une meilleure segmentation et donc une meilleure communication. Je continue. Donc euh, on est... Euh, opportunité... On va aller voir la vue pipeline. Donc là, je suis sur un tunnel de vente, encore une fois, c'est fictif. Imaginons que j'aille sur un, une opportunité. Cette opportunité test, elle est rattachée à l'agence Luthor. Sur cette agence, sur mon CRM, directement depuis mon opportunité ou depuis la société, c'est moi qui décide, il y a toujours plusieurs chemins, euh, j'ai la possibilité de créer un devis. Donc ce devis, je vais pouvoir le créer euh, directement... Je reviens, pardon... Je vais pouvoir le créer directement dans mon outil celle-ci. Euh, je ne vais pas vous demander juste de créer un devis. Moi, ce que je veux, c'est que vous créez un modèle de devis. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est encore trop peu utilisée. Euh, le modèle de devis, Donc, vous voyez, si je vais sur les documents, je peux créer directement un modèle. L'idée de ce modèle, c'est de créer un devis que vous allez pouvoir récupérer facilement. Donner encore une fois du confort à vos équipes commerciales. Vous vendez toujours à peu près les mêmes prestations, toujours à peu près les mêmes services. Créez plusieurs modèles, euh, créez-en 10 si vous le souhaitez. Moi, en tant que commercial, au moment où je vais créer mon devis, mon document de vente, je vais juste aller chercher un modèle par son nom et je vais pouvoir, si je veux le modifier. Donc, imaginez la puissance euh, quand je vais créer un modèle. Donc, euh, on va en créer un ensemble. On va partir d'un modèle existant pour aller plus vite. Donc, ce modèle, vous pouvez lui mettre un fond de page, vous pouvez mettre un pied de page, vous pouvez changer votre logo, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez, il sera pré-rempli, vous aurez déjà des services, des produits que, bien sûr, je pourrais modifier à tout moment. Mais imaginez, au moment où moi, je veux envoyer un devis parce que j'ai mon prospect au téléphone, je vais taper le, le nom de mon modèle, je retombe directement sur ce modèle, je peux changer les quantités, changer les tarifs, mettre des remises, euh, je peux l'enregistrer Je sors de la création de mon, de mon modèle pour vous montrer directement un document. On va créer un devis ensemble. Hop. Je pars d'un modèle. Vous voyez, mes modèles, je peux les retrouver ici. Je l'ai crée très simplement sur l'autre onglet. Un modèle de formation. Je crée le devis. J'ai mon devis qui est pré-rempli. Je peux le modifier si j'ai envie, modifier les paramètres de paiement. Voilà, mon devis il est créé. Donc, imaginez le temps gagné pour vos équipes. À ce moment-là, je peux directement, depuis l'interface celle-ci, l'envoyer par mail. Encore une fois, une fonctionnalité euh, très utile, c'est de connecter votre adresse mail avec celle-ci. Vous utilisez Gmail, vous connectez Gmail avec votre compte celle-ci. Ça vous permet d'importer dans celle-ci vos échanges par mail que vous allez avoir avec vos clients, vos prospects, directement dans la fiche. C'est vraiment important pour qu'il y ait un suivi, pour que tout le monde puisse voir ce que vous faites et que vous puissiez partager l'information. Et je vais pouvoir, euh, directement, depuis cette même interface, envoyer euh, mon document par mail et il apparaîtra sous votre adresse Gmail. Donc, euh, avec la délivrabilité de Gmail, on parlait de délivrabilité tout à l'heure, c'est important. Si j'ai voulu venir jusqu'à la création de ce devis, c'est pour vous montrer une autre fonctionnalité, la signature électronique. Encore une fois, elle est déjà mise en place dans votre compte celle-ci. Ça fait partie des fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans les modules. Je vous les montre. Réglage. Les modules externes, c'est les modules qui sont connectés directement à votre compte, celle Et on peut retrouver donc ici la signature électronique. Il euh, n'y a pas de frais pour cette signature électronique. Euh, vous payez à la signature. On travaille avec Usign. Euh, vous pouvez mettre en place cette signature très facilement. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. La paramétrer. Donc, une signature électronique pour vous expliquer le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Vous envoyez un document. Euh, sur ce document, quand on était tout à l'heure, je mets signature électronique. Je choisis juste un signataire parmi mes contacts. Et quand je reçois la signature électronique, je reçois un message qui dit « vous avez un nouveau document à signer euh, » et je reçois une validation, donc un code de validation quand je décide de, de, de confirmer euh, cette signature et je vais pouvoir choisir de l'envoyer par SMS ou par mail, par exemple. Je vais pouvoir paramétrer un mail euh, ou un SMS avec l'envoi. Donc on, on va vraiment pouvoir le personnaliser et surtout rendre beaucoup plus simple la validation d'un contrat, d'un devis. Euh, C'est inclus dans votre offre. Comme je vous le disais, vous payez euh, à la signature avec YouSign, pas de de marge pris par celle-ci par rapport à ça, c'est pour, encore une fois, vous donner du confort. Et ça, ça fait, encore une fois, partie des fonctionnalités intégrées à votre CRM euh, présentes quand vous prenez euh, uniquement l'outil CRM chez celle-ci. Euh, très simple à mettre en place euh, et très efficace dans la vie de tous les jours, euh, surtout dans cette période où on est tous à distance en télétravail. Donc, j'ai fait modèle de doc signature, je finis par le, euh, le reporting. Euh, on en a déjà parlé, donc euh, on a aussi un reporting sur les sources. On a parlé des sources, mais on va pouvoir voir les sources qui fonctionnent le mieux. Et non, je voulais également vous parler, juste deux minutes après je passe aux questions, euh, on vous propose également d'intégrer euh, des fonctionnalités à votre outil euh, qui ne sont pas des fonctionnalités que celle ci gère. Euh, la première qui me vient en tête, c'est la téléphonie. Quand on veut gérer la relation avec ses clients, on a la relation par email. Gmail, parfait, c'est intégré. On a également la téléphonie. Euh, Celle-ci vous propose en fait sur sa marketplace euh, des possibilités de connexion, euh, par exemple la téléphonie on travaille avec Ringover, qui vous permet en fait d'intégrer la téléphonie à votre CRM, d'avoir des liens cliquables pour passer des appels. Quand vous recevez des appels, vous avez la fiche client qui va remonter, euh, vous avez une intégration également d'un commentaire par exemple euh, pour dire qu'il euh, y a eu une action, il y a eu un appel sortant, un appel entrant euh, vers ce client par exemple. Donc c'est encore une fois... Euh, L'idée, c'est de simplifier. L'idée, c'est d'interconnecter vos outils pour avoir l'information toujours disponible, facilement disponible, et toujours au même endroit. Euh, et encore une fois, quand on n'est pas obligé de répéter l'information dans plusieurs outils, ben, ça évite aussi de perdre du temps et de, de, de, de créer des erreurs. Voilà, c'est très clairement des, des, des actions qui sont très sources d'erreurs. Euh, J'ai fini pour cette partie. Parfait, on va passer un peu sur les questions. Alors, voyons voir. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais les reprendre. Je regarde juste le temps. Voilà, je suis dans les 30 minutes. Je savais qu'il fallait que j'aille très vite pour cette présentation. Je tiens déjà à m'excuser. Euh, alors... On a, on a des questions sur les spams, j'ai répondu tout à l'heure, donc euh, je ne sais pas si tout le monde était présent, moment où j'ai répondu, mais on a vraiment créé des articles, euh, parce que c'est quelque chose d'important de paramétrer, euh, paramétrer son, son nom de domaine, il voilà, y, a, y a des choses à paramétrer avant d'envoyer les campagnes mail, avant de faire votre première campagne, euh, pour vous assurer d'une bonne délivrabilité, c'est très important. Oui, euh, j'ai une question de Lucas qui demande s'il y a un tuto euh, sur la fac pour euh, savoir comment on met en place le tracking. Il y a un super article sur la fac que vous pouvez retrouver en tapant « tracking » qui vous explique vraiment comment retrouver, où retrouver les informations, comment le mettre en place. C'est vraiment très bien fait. Euh, je l'ai relu, moi, avant de faire ce webinar, donc euh, n'hésitez pas à aller voir, vraiment, la fac, elle est, elle est très précise. C'est également un sujet qu'on va développer euh, en vidéo sur l'Académie. Euh, on, on vous prépare plein de contenu là, pour la rentrée, euh, via, par exemple, du contenu sur l'API euh, en vidéo, très simple, à comprendre, euh, avec, euh, derrière, des textes, pour vraiment faire du pas à pas. Donc, on va encore plus vous accompagner que c'était le cas euh, jusqu'à aujourd'hui sur l'Académie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, euh, l'Académie qui a évolué, d'ailleurs, hein, depuis quelques jours. Euh, on a créé une nouvelle plateforme Académie sous forme de cours. Enfin, plus précisément, Naomi, chez nous, a créé cette plateforme qui est très efficace. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, voir. On vous propose également des certifications pour tester vos connaissances. Donc il y a, il y a plein de choses à faire. J'ai une question de Joanne qui demande si celle-ci est seulement un mode SaaS ou si on peut l'héberger en interne. Alors non, euh, on est purement sur du mode SaaS. Euh, Aujourd'hui, nous, on est hébergé par Claranet. Euh, c'est très important de parler d'hébergement. On est hébergé en France, à Paris. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Mais non, vous n'avez pas de possibilité de télécharger. C'est vraiment euh, euh, un accès, peu importe où vous êtes. Vous avez votre ordinateur de bureau qui flanche. Vous êtes chez vous, vous voulez passer sur votre ordi perso. Aucun problème, vous avez euh, votre mot de passe, euh, votre adresse mail et vous pouvez vous connecter euh, depuis n'importe où. C'est vraiment important. Alors, j'ai pas mal de questions très techniques, très précises. Euh, je, les, je les élude volontairement. Rassurez-vous, on revient vers vous pour répondre à ces questions parce que, vu que c'est très technique, c'est plutôt le support qui pourra vous répondre. Mais euh, en, en l'occurrence, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, je ne laisse pas de côté. Hein. C'est parce qu'on est vraiment très nombreux et qu'il y a beaucoup de questions. J'ai une question d'ailleurs de Maxime par rapport au RGPD. Euh, on a également des articles euh, régulièrement sur le RGPD. C'est une notion extrêmement importante quand on est sur de la gestion de données comme nous on l'est. Euh, on a Nathalie, ou un interne qui, qui est notre juriste et qui gère totalement cette partie RGPD. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut vraiment répondre euh, répondre à tout ça. RGPD, euh, euh, certification du logiciel, enfin vraiment c'est des notions qui doivent être importantes pour vous, qui, qui sont cruciales pour nous, donc auxquelles on, a, on aura vraiment des réponses à vous apporter. Euh, Nathalie qui demande si une fois les opportunités créées, si on peut ensuite les catégoriser. Euh, alors oui, en effet, vous avez la possibilité, je vous le disais, via les sources par exemple, de dire, ok, bah moi je vais avoir une visibilité uniquement sur mes opportunités qui ont comme source euh, mon formulaire de démo, ou uniquement euh, les salons professionnels. Et vous allez pouvoir les retrouver. Vous pouvez même pratiquement, euh, si vous en avez envie, les assigner à une personne précise. Euh, tous les formulaires qui viennent de votre, euh, de votre site internet euh, sont assignés à Gérard par exemple vous pouvez tout à fait le faire. Euh, L'idée, c'est vraiment toujours, toujours, toujours de, de, mieux qualifier, de, de, de, de mieux qualifier pour encore mieux segmenter. Donc, vous donnez vraiment que vous puissiez accéder à l'information dont vous avez besoin le plus simplement possible euh, dans votre interface celle-ci. Alors, j'ai Gaspard qui demande si on peut voir à quoi ça ressemble euh, sur celle-ci. On va aller voir tout de suite. Hop. On va voir comment ça se passe quand on laisse une note, par exemple, sur un, un, un compte client. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là... Alors, attendez, parce que, bizarrement, je ne suis pas sur la nouvelle version. Excusez-moi. Voilà, parfait. Excusez-moi. Euh, on a bien ici une fiche client. Euh, J'ai la possibilité de voir sur cette fiche client, euh, c'est hiérarchisé euh, de façon chronologique. Donc c'est génial, on a vraiment euh, ce qui a été fait en dernier. Euh, on peut voir les dernières activités, les derniers commentaires, les dernières tâches. Je peux ici en ajouter. Bah, par exemple, je vais ajouter un commentaire, je pourrais très facilement l'ajouter, et également euh, jouer sur la mise en page. Euh, mettre des bullet points par exemple, mettre du gras. Donc je vais pouvoir vraiment euh, euh, le rendre le plus lisible possible. Et une fois que je vais le valider, il va apparaître dans mon fil d'actualité. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de, de rendre tout ça très simple, très visuellement facile, euh, facile pour vous. Et vous voyez, là où on va super loin, c'est qu'ici, on vous donne euh, un en-tête, une sorte de header que vous allez pouvoir vous paramétrer avec les informations les plus importantes pour vous. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment personnalisé au plus près de vos besoins. Bon, je, je réponds rapidement aux questions. J'espère que je réponds quand même correctement. Euh, N'hésitez pas. Hein. Une question de Fabrice. Peut-on lier Google Agenda euh, pour retrouver les événements Alors, exactement comme mails. je me l'étais noté, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Euh, merci pour, pour la question. Donc oui, en effet, vous allez pouvoir lier vos agendas et je vous conseille même de lier les agendas de, de tous les collaborateurs qui ont accès à celle-ci. Comme ça, vous avez dans celle-ci la vision agenda qui vous permet de voir qui est disponible à quel moment, qui fait quoi. Imaginons que moi aujourd'hui, je sois en charge de prendre les rendez-vous euh, pour votre équipe commerciale. Bah, J'ai absolument besoin d'avoir dans celle-ci la vision de vos agendas pour vous noter des rendez-vous, par exemple. C'est vraiment important et c'est extrêmement simple à mettre en place. Encore une fois, dans les réglages, euh, vous allez juste ici dans les réglages, vous retrouvez Google Sync et vous allez pouvoir en aller. Euh, trois minutes, euh, connectez votre agenda. Euh, également, une question de Pierre. Euh, je, je, je prends toutes les questions, hein, clairement, même celles qui, qui, qui, qui ne euh, euh, mettent pas forcément en valeur. On nous demande quand est-ce qu'on va améliorer la version smartphone. Euh, en effet, celle-ci a évidemment une version smartphone. Euh, elle n'a pas été améliorée depuis longtemps. Euh, ça veut dire que vous avez de la visibilité, mais vous n'avez pas beaucoup d'actions possibles sur cette euh, application. Euh, c'est une bonne question parce qu'en ce moment, justement, c'est euh, un des grands sujets. Ça avance très, très rapidement. Euh, on a euh, déjà une visibilité sur ce que va être notre nouvelle application. Euh, on va vous donner vraiment beaucoup de fonctionnalités. C'est un vrai sujet qui va bientôt arriver. Donc, je vous donne pas de date, très clairement, mais ça arrive. Donc, Pierre, euh, euh, un petit peu de patience et vous verrez, vous aurez une super application mobile. Euh, une question de Rémi, existe-t-il une roadmap euh, pour les prochaines fonctionnalités euh, Oui, il existe une roadmap euh, qui est, euh, qui est euh, chez nos développeurs, qui est gérée par nos développeurs. En l'occurrence, je ne peux pas communiquer sur cette roadmap euh, parce qu'elle est amenée évidemment à, à varier. Donc si je vous dis aujourd'hui qu'au euh, 1er janvier, on a tel futur qui va, qui va sortir, mais qu'on a euh, quelque chose de plus important qui s'est greffé parce qu'on a plus de demandes, très clairement, la, la, la ligne d'importance est définie par euh, vos demandes à vous. Euh, Là, je vous aurais donné une fausse joie. Donc, je ne vais pas le faire. Et puis, en plus, je pense que je pourrais être séquestré et malmené par nos développeurs si je le faisais. Mais oui, il existe bien... On peut vous donner une idée des fonctionnalités qui vont sortir, mais surtout pas une temporalité. Alors... Une question de Christelle également intéressante, comment positionner des rappels téléphoniques dans notre agenda euh, Moi, pour des rappels téléphoniques, je préférerais des tâches. Après, vous pouvez, hein, dans l'agenda directement, vous allez dans votre agenda, celle-ci, euh, vous, vous faites un événement et vous vous mettez... Euh, euh, si c'est un rappel qui, qui, qui va durer longtemps parce que c'est une négociation, vous vous mettez un créneau d'une demi-heure, vous savez que vous avez des rappels. Mais vous pouvez également vous créer des tâches qui, là, n'apparaîtront pas dans votre agenda, mais bien dans votre interface celle-ci. Vous avez même des rappels de ces tâches et qui vous disent euh, « Attention, euh, Christelle, vous avez euh, lundi matin à 10h, trois rappels prévus. » Et vous allez pouvoir venir dire si les tâches ont été faites ou non, et même laisser des commentaires. Donc vous, moi, je vous conseille d'aller vers les tâches. Euh, encore une fois, euh, il y a euh, des vidéos sur l'académie, il y a des articles facs pour vous aider à, à le mettre en place. C'est très simple. Hein. Là, on parle vraiment de fonctionnalités extrêmement simples. Mais encore une fois, des fonctionnalités qui sont incluses dans votre interface et que, comme Christelle, vous n'utilisez pas forcément et qui vont vraiment vous simplifier la vie. Alors, j'ai une question de Rémi, savoir si on peut automatiser. Euh, non, une question de Jack, pardon. Euh, Peut-on paramétrer des automations avec d'autres choses que des emails, des tâches, des rappels, etc. Euh, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez automatiser. Euh, là, quand on parle de communication client euh, vers le client, euh, ce qui est automatisé dans celle-ci, alors si on parle de CRM, bah, c'est clairement des scénarios d'emailing que vous pouvez envoyer avec un contenu que vous choisissez. Hein, si vous voulez envoyer des livres blancs, par exemple, euh, du contenu de nurturing, vous pouvez tout à fait le faire. C'est même dans ce sens qu'il faut l'utiliser pour neurterer, pour nourrir vos prospects, pour les amener jusqu'à une signature. Si on parle par exemple de notre outil de facturation, on a des automations sur les relances, avant-paiement et après-paiement par exemple. Il faudrait creuser un petit peu plus, Jacques, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le support, pour qu'on puisse savoir exactement ce que vous voulez. Euh, Maxime qui demande par rapport à l'académie, comment c'est accessible En fait, l'académie est accessible à tous. Euh, pas obligé d'être client celle-ci pour accéder à l'académie. Vous allez vous enregistrer dessus avec une adresse mail. Et derrière, vous avez accès à la totalité de notre contenu de vidéos, d'apprentissage, de quiz. Euh, à savoir que cette Académie, on l'a lancée depuis euh, un peu plus d'un an maintenant euh, et que on a euh, régulièrement du nouveau contenu qui va arriver. Donc euh, là, euh, pendant les fêtes, si vous voulez euh, vous amuser un petit peu à aller voir toutes nos fonctionnalités, découvrir un peu ces vidéos, n'hésitez pas. D'ailleurs, euh, je suis assez friand des retours, donc si vous avez des retours à me faire, euh, je, je me rendrai disponible par mail euh, ou sur LinkedIn pour, pour savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Euh, vous verrez, il y a beaucoup ma tête sur, sur l'Académie. Périne qui pose une question intéressante également sur les, les newsletters, elle envoie ses newsletters avec celle-ci, et elle demande s'il y a une réelle différence entre les favoris et les mailing lists. Euh, moi aujourd'hui, je vous conseille les favoris, tout simplement parce que quand vous créez des favoris, ils vont se mettre à jour avec des nouveaux venus par exemple. Quand vous créez une mailing list, ça va être figé, ça va être fixe. Donc si par exemple, vous utilisez une même mailing list que vous avez utilisée il y a six mois, si vous avez de nouveaux contacts qui ont intégré votre CRM, ils ne vont pas forcément être rajoutés. Donc, voilà, voilà la, la grosse différence. Même chose, on a créé un article pour ça, parce qu'il y a une question assez récurrente. Donc, pour pouvoir y répondre très facilement, on a un article qui peut, qui peut vous parler. Euh, je regarde l'heure. J'ai dépassé, je suis vraiment désolé. On devait faire 30 minutes, ça fait déjà 45. Euh, je vais m'arrêter là pour les questions. Euh, J'espère avoir répondu à un maximum de questions aujourd'hui. Euh, merci à tous, en tout cas, d'avoir euh, été présents, d'avoir suivi ce webinaire, euh, d'avoir participé avec les questions, les chats. C'est vraiment génial de pouvoir partager ça avec vous euh, régulièrement. Euh, on va refaire euh, cet exercice régulièrement sur des fonctionnalités précises, CRM, facturation, comptabilité. Donc, encore une fois, faites-nous vos retours. Dites-nous si euh, ce type de webinaire, beaucoup plus précis, beaucoup plus fonctionnalité vous intéresse, euh, ou si vous êtes plutôt friand des webinaires, on va dire, classiques de présentation euh, plus large d'une solution. Voilà, on a aujourd'hui montré la solution à quoi elle ressemble, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc, on chose. N'hésitez pas à nous à nous faire des retours par rapport à ça. Euh, de mémoire, ça doit être notre dernier webinar de l'année euh, sur les fonctionnalités celle ci euh, ce qui n'empêche qu'on est totalement disponible. Nos équipes sont bien sûr euh, encore là. Euh, euh, tout le temps. On ne ferme pas du tout les locaux, donc euh, on est présent pour répondre à vos questions. Euh, ce sera même avec plaisir, vers moi, vers nos équipes commerciales, si vous le souhaitez. Euh, on a également les comptes de trial, qui sont intéressants, si vous souhaitez prendre un petit peu la main et regarder à quoi ressemble notre, notre, notre solution. Je vais reprendre la totalité des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je vais tout donner à notre équipe CSM, qui sera un plaisir de vous répondre, à notre équipe également euh, commerciale, si vous êtes déjà en échange avec eux, pour qu'ils puissent euh, un petit peu répondre comme ça à vos questions. Et surtout, venez vers nous, via le chat, par exemple. On prendra du temps pour discuter avec vous, si vous le souhaitez. Encore une fois, merci à tous. Je vous laisse tranquillement aller manger et je vous dis à très bientôt.